Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 38 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui de euh, XCOM Enemy and Kno, donc euh, comme, comme vous l'avez déjà vu et euh, donc c'est un jeu assez récent 2012 aussi qui est sorti il y a pas très longtemps donc Unreal Tournament euh, non Tournament, je raconte n'importe quoi le moteur Unreal donc euh, on s'attend à du jeu graphisme XCOM Enemy Unknown donc c'est parti on va se faire un mode solo pour pas, pour pas trop changer déjà on voit là, un peu le, le graphisme on se dit qu'il va y avoir un peu de l'alien donc on se met en mode facile et puis c'est parti. Voilà, le chargement pas trop long. Alors, une petite phrase qui apparaît qui nous dit que on a deux possibilités existent. Soit on est tout seul dans l'univers, soit on ne l'est pas. Et également terrifié. Donc je vais vous laisser la cinématique. récentes incursions extraterrestres, ce Conseil de Nations a décidé d'avaliser la mise en place du projet XCOM. Cette initiative est maintenant entre vos mains. Nous comptons sur vous pour superviser notre première et dernière ligne de défense. L'avenir de la planète dépend en grande partie de vos efforts. Tâchez de ne pas l'oublier. Bonne chance, commandant. C'était la dernière transmission, monsieur. Passez-moi Vaudou 3-1. voilà, là ils nous font un petit récapitulatif de la mission, des objectifs qu'on doit atteindre. Petit briefing donc on où on va aller donc on va écouter son petit speech des objets non identifiés sont tombés sur terre après avoir écarté la thèse du satellite défectueux on pense maintenant que ces objets sont d'origine extraterrestre peu après l'impact le gouvernement allemand a reçu des rapports d'hystérie collective et de météo anormale dans la zone de l'impact puis plus rien à 21h un hélicoptère de reconnaissance allemand a été abattu en survolant la zone après avoir signalé une attaque. Bien sûr, l'Allemagne est un membre du Conseil et nécessite donc notre intervention. Notre mission consiste à évaluer la situation, vérifier la condition de l'équipe de reconnaissance et enquêter sur les objets extraterrestres. Terminé. Donc on lance la mission. Centrale, ici Rapace. On a trouvé le site du crash. Bien reçu, Vodou 3-1. Vous voyez quelque chose Négatif. Rien en vue pour l'instant. Ok. Posez-vous à côté. Vous savez tout ça 5 sur 5 escouade Delta. Pour l'instant déployez-vous et mettez-vous à couvert. Vous pourriez avoir de la compagnie. Delta 1, Donc voilà, vous, -vous, vous voyez à un peu le gameplay tout de suite. On s'attendait à un jeu. Bah, moi je m'attendais plutôt à un petit jeu en, en 3D euh, avec les bah, avec armes, euh, une sorte de petit FPS sympathique. Et on se retrouve avec un jeu de stratégie où on avance au tour par tour. Donc vous voyez on a on a des déplacements Maintenant, pour chaque, euh, chaque membre de l'équipe. Ils me disent à chaque fois où c'est que je dois aller. Donc voilà. Peut-être au début au ils, nous, ils nous le disent. Après, je pense Idea que plus, plus tard dans le jeu, on doit, protection. on doit se démerder et un peu tout seul. Un vous un allez un voir que les cinématiques apparaissent toutes seules au fur et à mesure des, euh, des mouvements. Jusqu Donc je pense droit que droit euh, de tout est programmé. Voilà, ils voient une voiture de police retourner. Donc on a tout simplement on a deux déplacements, euh, deux, deux petits Delta déplacements 4, par euh, à par de votre position et vous ne pourrez pas. Et, euh, si, on dé, si on dépasse une certaine zone, ça devient un sprint et on utilise le, un seul déplacement. Oh, bon Là il y a un, un cadavre. Je crois que c'est un des éclaireurs. On dirait que quelque chose. Oh. C'est un des vôtres, Delta 4. Négatif. Vous voyez, ils vous font vivre l'histoire en même temps qu'on qu joue, on, on suit un peu l'histoire. C'est peu, peu sympa. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit Aidez-moi. La transmission vient de quelque part au nord de leur position. D'après l'intensité du signal, la source doit être dans un bâtiment. Merci, docteur. <rire> Delta, introduisez-vous dans ce bâtiment. Voilà, ils, surtout, me disent, ils me disent pareil où je la dois la aller, donc j'ai retrouvé mes points. Donc vous voyez là, tout ce qui est en bleu, ça coûte 1, 1 de déplacement Et tout ce qui est euh, tout ce qui apparaît en, en orange, on l'a vu dans les carrés Ça me coûte mes deux, mes deux points de déplacement Donc je ne peux plus bouger Donc c'est vraiment de la pure stratégie comme jeu J'étais un peu déçu quand, quand je l'ai découvert donc Cela dit, vous allez vous voir En fait, il est il plutôt pas mal bien euh, Surtout si vous Trouvez jouez plus longtemps Hop là Donc, là, toujours je une je cinématique j'ai trouvé un autre Où ce qu'il en reste Même c'est pas normal. On dirait qu'il est mort depuis une semaine. La cause de sa mort est encore plus étrange. Il semble avoir été éviscéré par quelque chose qui était en lui. Centrale, j'ai l'objet en visuel. Permission d'approcher. Ça pourrait être dangereux. Donc voilà. C'est parti, donc on déplace notre troupe. Latiment. On a toujours la petite bien flèche, bien flèche jaune. Hein. On l'aura juste sous toute cette mission. Bah, on ouais, aura toujours pas. la petite flèche jaune. Qu'est-ce que c'est Je peux pas vous dire, mais en tout cas... C'est sûr que c'est pas un satellite. Hasard, il, il est un petit Bien peu qu'on se mette à côté, mais bon, on n'a pas tellement eu le choix. Vous êtes presque au bâtiment. Continuez. Allez, c'est parti. Ok, sure. soldat. Rentrez à l'intérieur. La cinématique que je ne sais pas quoi la servir. Delta 1 donc, Jetez On va aller voir par la vitre. Par la devant vous. En position. Rien à signaler. D'accord. Entrez ah. et mettez-vous à couvert. Et donc on se met là, De toute façon on n'a pas le choix. Delta 2 Cette porte gêne. Défoncez là. Voilà, en donnant un point à travers une porte, il va automatiquement défoncer la porte. Voilà. Et lui, là-bas... voilà, là, bon là ils ne le disent plus, mais, euh, mais on voit toujours la flèche, donc c'est bon. Central, on voit la cible. Il est armé. Bien reçu, Delta 3. Mettez-vous en position autour de lui, mais gardez vos distances. Docteur, voilà. essayez de communiquer avec lui. Dites-lui de lâcher son arme. Donc là, on va Entendu. amener celui-là à l'intérieur. Allô? Doivent faire plus vous de bruit d'ailleurs. L'entrée discrète, check. Ouais, une femme qui sprinte. Il a l'air d'être en état de choc. Restez vigilant. Je n'aime pas ça du tout. Allez, on l'emmène là-bas. Juste à une case, une case prise' pas un sprint. le Soyez prudent. Donc, lui, il va aller devant. On l'emmène un peu au casse-pipe. Oh bon sang! Il a de jolis yeux bleus. Lui aussi, est très mignon. Qu'est-ce qui s'est passé Qui a tiré les instils Réconner <rire> L'autre, il vient de se suicider. Il a... Il a... Il a au un de grenade dans sa, dans sa main. Donc, en fait, euh, ouais. Il n'y a plus personne. On s'est attaqué par plusieurs ennemis. Je suis coincé donc là je me fais un peu attaquer quand même De partout mais me montre ça suit l'histoire donc euh, voilà On sait qu'on risque pas à grand chose à ce niveau là Ouais on se fait attaquer tous, tous nos hommes ils sont en train de crever Donc là voilà c'est là où on entre dans le combat hop On pu en sur-entrée ça m'a mis en position de combat et après j'ai pu cliquer sur lui pour dire euh, voilà j'attaque Et je pouvais choisir aussi l'arme avec laquelle j'attaque On va le voir après on va, on va lancer une grenade Voilà voilà Voilà alors je vais essayer de lancer une grenade Comment je fais Je ne sais plus. <rire> je ne sais plus du tout. Il faut sélectionner Grenade Frag. Parce que là, j'ai mon ennemi. Je peux pas lui tirer dessus. Je peux pas non plus cliquer dessus. Qu'est-ce qui se passe Rien. On a toujours un petit peu la merde hein, au niveau du contrôle. ne disent pas forcément euh, clairement où... Le grenade Frag, c'est où ça Où c'est que c'est Grenade Frag Ce ne serait pas... Là-dedans, non Et ça, non ah, Je sais pas Attendez Je vais pas m'en sortir On va tourner en rond pendant longtemps Ah, fusil d'assaut, non, je changer d'arme Ah d'accord, il est là D'accord, grenade, grenade frag Et donc voilà, donc ça me donne un, un champ De viser Ah putain, caméra de merde Ah vite, là Ici, ils me disent de l'envoyer là Hop là Attention, la grenade. Et boum. Préparez-vous pour leur contre-attaque. Il y a plus d'ennemis. Il est parti en morceaux. Attention, Delta 4. Il y en a un autre qui arrive derrière vous. Et je viens de me faire niquer mon unité. Super. Il n'y a plus que vous maintenant, Delta 2. Il faut retourner la Donc situation. Donc il a que lui qui va arriver montage. à être en vie ou quoi trouver une position pour attaquer sur les flancs. Bon. Position de combat. Vous avez le champ libre depuis cette position. Voilà. C'est parti. Peu. Et on tire. Centrale, je crois que c'est fini. Je les ai eu. Et voilà, la mission aura été courte, mais elle est terminée. Bien reçu, Delta 2. Rassemblez les corps et retournez au Mercure pour extraction immédiate. Et donc, ce sera tout pour XCOM ennemi maintenant.